Alors pourquoi les devoirs? Alors ça permet en fait de pouvoir distribuer euh, des devoirs à chacun des élèves. Alors il suffit euh, de cliquer sur nouveau devoir. On peut rentrer un titre de, de devoir, ici ça va être un test. On peut donner les instructions du devoir qu'on veut euh, offrir. Alors ça pourrait être de lire euh, les documents de référence par exemple. Alors, les documents de référence, c'est ce qu'on retrouve ici. On pourrait par exemple joindre un site inter euh, un lien pour se rendre sur un site internet, on pourrait euh, offrir euh, différents documents ou fichiers à lire ou aller chercher euh, des documents, des powerpoints ou peu importe qu'on aurait sur notre ordinateur ici. Alors les documents de référence, les élèves ne peuvent pas les modifier, ils peuvent seulement les consulter et par la suite, on peut euh, spécifier qu'est-ce que les étudiants devront remettre comme devoir. Alors ici aussi, on peut donner des instructions, lire les documents de référence et joindre euh, le devoir, euh, le devoir qu'on va avoir spécifié. Alors, euh, si je clique sur un devoir spécifique ici, je pourrais demander par exemple euh, de compléter. Je pourrais créer directement ici un document Word, un document PowerPoint, un document Excel ou téléverser quelque chose à partir de mon ordinateur. Si par exemple je clique sur Word puis que je fais encore un, un document test et que je fais joindre, alors ce document-là, qui est un document Word, est, euh, donne un document ici euh, et ça va créer une copie pour chacun des élèves. Alors ici on peut euh, aussi donner une date d'échéance. Alors euh, si j'écris que le devoir est pour le 1er euh, décembre, euh, je peux donner aussi l'heure, je pourrais dire ben au plus tard euh, à minuit, tiens. Euh, je peux décider si oui ou non les travaux euh, remis trop tard vont être acceptés oui ou non. Alors, si je pourrais dire non, puis je peux aussi spécifier le nombre de points que euh, vaut ce devoir-là, s'il vaut des points naturellement. Alors, je pourrais écrire, par exemple, 10 ici. Euh, si je suis pas prête présentement à envoyer euh, le devoir à. tous les élèves ou à tous les étudiants, je vais cliquer plutôt sur enregistrer euh, le brouillon. Alors, euh, on voit que le test du vendredi est ici sur la ligne du temps. Alors, euh, quand je suis prête à distribuer ce devoir-là, je le sélectionne tout simplement et je clique sur affecter. Alors à ce moment-là, chaque élève reçoit euh, les devoirs.